Si vous connaissez d'autres langages, comme Java ou C++, vous êtes sans doute familier avec les notions de getter et de setter. Les getters et les setters sont des méthodes qui nous permettent de contrôler l'accès à des attributs lorsque l'on les modifie ou lorsqu'on y accède. Ces getters et ces setters ont cependant un inconvénient majeur. C'est qu'ils ajoutent une complexité lors de l'accès à nos attributs. Et surtout, vous devez les implémenter pour tous vos attributs. Donc, prenons un exemple. Supposons que vous ayez un objet avec un attribut X et que vous décidiez à un moment de développement de votre code, de changer la manière d'accéder à cet attribut. Et bien, en fait, vous allez devoir modifier l'appel à cet attribut par un getter ou par un setter. Si vous avez écrit une librairie et que d'autres personnes utilisent vos attributs, ils vont devoir entièrement modifier leur code. C'est donc quelque chose qui est très pénible. Alors, c'est vrai que les bons IDE vous permettent de gérer ce type de refactorisation, mais si vous utilisez du code de quelqu'un d'autre qui a fait ce type de modification, ce sera extrêmement pénible. C'est pourquoi en Java ou en C++, on vous recommande d'utiliser systématiquement des getters et des setters pour avoir à subir ces opérations coûteuses et désagréables à faire. En Python, nous allons voir que vous n'avez pas besoin d'implémenter des getters et des setters pour ajouter une couche de logique autour de l'accès ou de la modification d'un attribut. On utilise pour ça deux techniques qu'on appelle property et descriptor. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Commençons par implémenter une classe qu'on va appeler maison, et qui va contrôler, par exemple, la température que l'on veut mettre dans notre maison. Donc, on va définir une classe, voilà, toute simple, que je vais appeler maison. Et dans ma classe, je vais définir ma méthode init, qui prend self et une température, et qui va simplement faire un self.température égale Ensuite, je vais définir une méthode getTempérature qui prend self et qui va juste me faire un return de self.température. Et je vais définir une méthode setTempérature qui va juste me prendre self et une température à modifier et qui va faire une petite validation. Donc, je vais faire un if 5 inférieur à T et T inférieur à 25. Donc je vais un tout petit peu améliorer la présentation. Voilà, donc j'ai T qui est compris entre 5 et 25 degrés. Deux points, je fais un self. Point température égal T. Et je fais un return. Donc je mets ma température. Sinon je fais un raise d'une exception que je vais appeler températureError, que je n'ai pas évidemment encore défini, mais que je vais définir juste après. Et puis ici, voilà, je définis une classe températureError qui hérite d'exception de point et qui va juste faire passe. Voilà, donc c'est une classe tout à fait normale. Donc là, qu'est-ce qu'on a On a notre classe maison, lorsqu'on crée notre instance de classe maison, on va définir une température T. Et ensuite avec getTempérature, j'ai accès à la température. Avec cette température, je peux mettre une température et j'ai une validation de ma température. Donc là, j'ai utilisé les getters et les setters de manière tout à fait standard. J'exécute ce code et maintenant je vais créer une instance de maison. M égale maison à 18 degrés. Et maintenant, je vais faire un print. De M. GetTempérature. Voilà, tout simplement. Donc je vois bien apparaître le 18. Et ensuite, je peux faire un M7Température de 22. Je regarde ma température qui a bien été modifiée. Et pour finir, je peux faire un M7Température de 28 degrés. Je dépasse ma plage autorisée. J'ai donc une exception température-error qui est lancée. Voilà, comportement normal. Donc on a donc implémenté ce getter et ce setter, mais on voit bien que dans la manipulation de ces attributs, à chaque fois, je dois écrire get cette température, set température. C'est un petit peu pénible. En fait, en Python, je peux définir ce que j'appelle une property. C'est quoi une property C'est dire à ma classe que je définis un argument, un, un, un, un, un argument tout à fait classique, et que cet argument va correspondre à une couche de logique particulière. Je voulais chercher le mot attribut. Je vais donc définir un attribut. Regardons comment ça s'implémente. Je définis température, donc c'est mon attribut normal, et je vais dire que maintenant c'est une property qui va prendre comme getter, get température, et comme setter, set température. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, je n'ai rien modifié à mon code, j'ai juste défini une property qui dit que maintenant j'ai un attribut température qui correspond à cette property. Lorsque je vais accéder à cet attribut, je vais appeler automatiquement la méthode get. Lorsque je vais changer la valeur de cet attribut, je vais automatiquement appeler la méthode set. Donc maintenant, l'intérêt de ça, c'est que si jamais j'ai d'autres attributs dans ma classe, je n'ai pas besoin euh, de faire des getters et des setters. je peux directement manipuler ces attributs. Et si plus tard, je décide de rajouter une couche de logique, je n'aurai qu'à implémenter deux méthodes et à définir une property sur cet attribut. Vous noterez également, et c'est un point très important, que mes attributs ici utilisent tous un underscore. En effet, il ne faut pas que dans vos getters et vos setters, vous utilisiez euh, le même argument, sinon vous auriez un appel récursif à votre méthode. Donc maintenant, j'exécute ce code. Et maintenant, regardons comment manipuler ça. Je vais simplement créer une nouvelle instance de maison. Et je peux directement faire un m.température pour regarder la température actuelle. Et je peux faire un m.température égale 22. Je vais donc voir ma température qui a été modifiée. Et si jamais je fais un m.température égale 28, je repasse évidemment dans ma couche de logique et j'ai mon exception température erreur. Le mécanisme de propriété que nous venons de voir repose sur un autre mécanisme qu'on appelle descripteur, qui est plus général que les propriétés et plus puissant. Regardons comment implémenter un descripteur. Un descripteur, en fait, c'est une classe tout à fait normale, hein, une classe Python, sur laquelle on va définir une méthode spéciale qui s'appelle double underscore get double underscore. Si notre classe a au moins cette propriété, cette euh, méthode, on va dire que cette classe est un descripteur et elle peut avoir encore deux autres méthodes utilisées par le protocole des descripteurs, qui est la méthode double underscore set double underscore et double underscore del double underscore. Donc regardons cela. Je vais créer une classe température qui va définir une méthode get qui prend comme argument self, inst et inst-type. Je vais revenir dans quelques instants sur la signification de ces paramètres, et je vais retourner inst.underscoreTempérature. Voilà. Donc, j'ai une classe température qui définit une méthode double underscore get double underscore, c'est donc par définition un descripteur. En tout cas, c'est une classe qui respecte le protocole de descripteur. Ma méthode get prend trois paramètres, self, self c'est l'instance du descripteur, j'ai donc un accès vers cette instance de descripteur, ce qui me permet par exemple de stocker des attributs dans cette instance. inst, c'est l'instance de l'objet sur lequel on a mis le descripteur. On va voir ça dans quelques instants. Et inst type, c'est l'objet qui a créé cette instance sur lequel on a mis, c'est la classe qui a créé l'instance sur laquelle on a mis le descripteur. Donc je on va revoir ça dans quelques instants. Maintenant, je vais définir une méthode set qui prend euh, des arguments self, inst et t, et dans ma méthode 7, je vais faire une petite validation comme ce que j'avais dans l'exemple précédent. Est-ce que 5, alors est-ce que t est compris entre 5 et 25 S'il est compris entre 5 et 25, je vais faire inst.underscore température égale t, c'est-à-dire que je modifie ma température, et ensuite je retourne. Et ici, je fais simplement un raise de. TempératureError. Donc vous remarquez que ça correspond à un if else. Hein, j'ai mis un return pour éviter d'avoir à écrire le else. On aurait pu l'écrire de manière différente. Et ensuite j'ai défini ma classe température TempératureError, qui est mon exception, qui hérite de Exception, voilà, et qui fait simplement passe. Donc j'ai défini maintenant mon exception en plus. Et pour finir, j'ai défini ma classe maison. Donc c'est la classe que j'avais tout à l'heure sur laquelle je vais définir mon descripteur. Donc, dans ma classe maison, je définis la méthode init qui prend self et une température. Une température pour initialiser mon instance au moment où je la crée. Et ma, euh, ma méthode init va simplement faire un self.température égale et ensuite, pour mettre un descripteur dans ma classe maison, je n'ai qu'à écrire température égale température. C'est-à-dire que mon attribut température est en fait une instance du descripteur température. Donc, que va faire Python maintenant À chaque fois que je vais accéder à cet attribut température, on va automatiquement appeler la méthode get. À chaque fois que je vais modifier cet attribut température, on va automatiquement appeler la méthode set. Vous remarquez également une chose importante, c'est qu'ici j'utilise température avec un underscore, et ici également. Attention de ne pas utiliser l'attribut température, sinon ça ferait un appel récursif, et dans ce cas-là, votre programme ne fonctionnerait pas correctement. Par contre, à l'intérieur de ma classe maison, je peux effectivement utiliser l'attribut température directement, donc directement utiliser mon descripteur. J'exécute ce code, je l'évalue, et maintenant je vais créer une instance de maison, que j'initialise à 18 degrés, et je vais regarder quelle est la température température, dans maison, je vois qu'il s'affiche bien 18 degrés. Je peux maintenant modifier ma température et la mettre à 22 degrés. Je regarde de nouveau quelle est la température dans maison. Maintenant, c'est 22 degrés. Et évidemment, comme j'appelle la méthode 7, j'ai tout mon mécanisme de validation qui entre en jeu. Et si ma, méta... si ma température sort de l'intervalle autorisé, je vais avoir une exception. Mon exception température erreur. En conclusion, nous avons vu qu'il était possible en Python d'ajouter une couche de logique autour de l'accès ou de la modification des attributs. On utilise pour ça les properties, ou alors un mécanisme plus général sur lequel reposent les properties, les descripteurs. Vous verrez qu'en pratique, les properties sont très souvent largement suffisantes, mais dans les cas les plus complexes et les plus sophistiqués, vous avez toujours la possibilité d'implémenter vos propres descripteurs. A bientôt